Je suis la gare de Zannes arriver 16h37. C'est 16 ça C'est bon Il a 7400 ah, okay, ouais, ouais. ouais, ouais. c'est bon, il était ouais, ouais, là euh, bon. Après, euh, ouais, non, On en ouais. a une poignée. On a une ouais. poignée. Ouais, on laisse Christian ouais, tout un, aussi, un euh, euh, non, la les Non, mais les 7400 je veux dire, c'est. Bah, Et euh, puis, ceux-ci, ils ont été dessoudés. La semaine prochaine. Ils n'ont pas tiré d'eux. Oui, je regarde. Mais les 74-00, moi, j'en ai utilisé à la il quoi jamais bah, ah, oui, oui, oui, oui oui oui de oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui cool. oui oui oui oui oui oui oui oui marche pas aussi. Après on verra. oui C'est oui ça vibre Yes yes hey yes ah, c'est génial, génial. vraiment. Yes oh oh oh J'espère que ça enregistre. Bonjour, passé, content, hein ah oui mais attends, oh c'est pas au goût. On hein, est trop minuit, pas plus on est mort. Ah, c'est yes yes quoi le problème c'est un chip à 30 centimes de 1980, une porte d'Inde, une porte d'Inde, je veux dire, c'est... Ah, c'est énorme, ça, Christophe, De Dieu, De Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu Oh, c'est libérateur Je vais l'enregistrer, c'est de la boîte, Christophe. J'adore, il branche la puce, tu es Yes il y a de quoi écoute. Non, mais il était au téléphone. Il a ai le morceau. Il a le Juste au même moment où il a perdu. Le moment, c'est maintenant. Attends, attends, attends. Maintenant, on va essayer de remonter le processus. Attends, attends, attends.